À je suis à Cancun, oh bon, les gars, je suis au Mexique. Je ne suis pas venu faire du tourisme. Oh voilà, les gars. J'ai repéré 2-3 petites perles mexicaines. Je vais essayer de négocier pour les ramener à l'OM les gars. Et je suis en train de discuter avec André Pierre Gignac en personne. Je vais essayer de le faire revenir les gars. Voilà. Je vais raisonner Tovin aussi. Je vais discuter avec lui par rapport aux dernières révélations qu'il a fait. fait enfin, le scandale qu'il y a eu avec RMC et tout les gars. Je vais essayer de les ramener avec moi à Marseille. Après, les gars, je vous promets rien. Je vous promets rien. Mais les discussions et les négociations sont en très, très bonne voie. La vie de ma mère, les gars. Il n'y a rien qui a été acté en interne. Mais on va en savoir. On va voir le bout du tunnel très bientôt, les gars. Je vous tiens au courant. Avec André Pierre. Voilà. Je suis en train de négocier ça. Là, c'est plus qu'une question de paperasse. Il n'y a rien qui a été acté, les gars. Mais on est sur la bonne voie. Espérons, comme on dit au Mexique tranquille, tranquille